Salut Aujourd'hui, je reviens pour réagir aux commentaires sur la vidéo de, euh, du mois des poils, etc. Je pensais pas que ça allait faire autant de débat, les gars. C'est des poils C'est pas votre mère ou votre soeur qu'on est en train de frapper ou enfermer dans une cave. C'est des putains de poils que vous avez tous. On va lire le bon et le moins bon, le drôle et le moins drôle, mais j'ai eu une armée de trolls dessus, donc je pense que ma vidéo est sur le euh, JVC, euh, jeuxvideo.com, hein. Salut à vous je vais aller regarder ça, je vais aller checker Voyons voir inspecteur gadget euh... On peut faire un petit post big up à mes cheveux Qui sont incroyablement beaux aujourd'hui Merci le dieu du cheveu d'avoir cru en moi Ah oui, regardez oh je me rase toujours, oh là là, mais c'est putatique, bah en fait non, je me suis pas rasée pendant un mois, c'était le but, donc c'est une vidéo qui a fait un petit 1 million de vues. donc 1 million de vues 14 cas de likes, de 2300 dislikes, euh, vous savez que je vais vous apprendre une anecdote, quand vous likez ou vous dislikez la vidéo, ça ne change rien en fait Youtube compte ça comme une interaction et en fait quand vous dislikez une vidéo, ça nous apporte autant que quand vous la likez, des parce que c'est un acte méchant et gratuit de base et pourtant, bah nous ça nous pénalise en rien du tout, pour savoir si je suis sur JVC je vais prendre le lien de ma vidéo je vais aller sur Google, attention les astuces ensuite vous collez votre lien dans Google et vous tapez forum à côté ah nous avons trouvé un petit post sur JVC Gigi13 qui nous dit qui augmente large sa valeur je trouve 7 sur 10, 5 sur 10 ah les gens ils sont en train de me noter, genre 7 sur 10 en mode avis subjectif 1 c'est son charme qui osse sa note pour moi non mais euh, ils sont pas trop méchants les commentaires parce qu'il parlaient du charme et tout ça ensuite euh, 3 sur 10, pas une bonne moyenne hein, 3 sur 10, et 3 sur 10 il y a même un qu'il qui l'a mis Abuse pas quand même. Elle m'a bloqué sur Twitter, elle était assez belle à l'époque. Je veux pas croire qu'elle est devenue ce truc. Ah, parce qu'en fait, en gros, ce truc, c'est parce que je m'épile plus. Donc c'est à dire que je suis passée d'une femme pour eux à un, un monstre. Voilà, 4 sur 10, 7 sur 10. Il a dit 7 sur 10, pas plus de 3 sur 10. Ha ha ha. Vous pourriez avoir une meuf qui s'épile pas du tout. Ah, non, je trouve ça sympa, moi. De quel charme tu parles, l'auteur Ou alors, je ne sais pas ce que c'est d'avoir du charme. Prémat Watson. Ça, c'est une femme des plus banales, sans rien physiquement pour plaire, mais qui a un charme qui compose presque tous les points cités avant. Donc ton boudin en vidéo, là niveau, c'est presque zéro. Euh, les gars, vous parlez des Watson, la meuf est incroyablement belle, euh, oui à côté d'elle je suis un 2 sur 10 hein, euh... et non elle n'a pas de charme, c'est une femme incroyablement belle, belle et charmante genre elle a les deux, moi j'ai pas la beauté, mes parents ils m'ont pas fourni à la naissance du coup j'ai compensé avec autre chose, faut, faut, faut reconnaître ses qualités et ses défauts c'est vrai que la beauté n'a pas, pas été partie de mes plus grandes qualités dans la vie mais on s'en sort très bien, croyez-moi bon on va commencer par le pire et on va aller vers les meilleurs non on va commencer par les meilleurs, on va prendre les top com bon essaye-le moi en buvant que de l'eau, en plus de ça je l'ai tourné la vidéo donc je vous la mettrai Ici, parce que je me trompe tout le temps, c'est ici. Camille qui dit « Bon, ben, je crois que prochainement, on aura le droit à une vidéo. Mon épulation définitive, je vous explique tout. » J'ai Pas compris. Il y a quand même eu 242 likes. En plus, ça avait, avait l'air drôle et tout. C'est pas méchant, mais j'ai pas, pas du tout compris. J'avoue, pourquoi on se rase Pourquoi on se rase pas les cheveux Comment rase les aisselles, les jambes et le maillot Waouh En dessous, il y a 52 réponses. Euh, si vous voulez des explications de pourquoi on se rase, à quoi ça sert les poils, etc., j'ai aussi fait une vidéo ici dans le petit i qui explique tout. C'est une autre vidéo qui a fait beaucoup moins de vues puisque c'est beaucoup moins intéressant. Bah oui, les vidéos qui nous permettent d'être être plus intelligents, hein, ça intéresse pas grand monde. Oui, en ce moment, j'ai envie d'être piquante. Oui, parce que c'est ce que je suis en vrai. En vrai, je suis un peu piquante. Il faut vraiment faire la part des choses. Si vous êtes Très team premier degré, team très Je pense que vous trouverez jamais votre bonheur sur ma chaîne et de moins en moins parce que j'en ai marre de faire un peu la meuf et tout ça. Euh, je m'en fous. De toute façon je suis de moins en moins de vues. donc euh, au final il y a de moins en moins ce qui regardent mes vidéos et au pire je peux être de plus en plus moi parce que je suis moins stressée et moins la pression. Donc voilà, je suis très second degré, très ironique, vous allez le voir avec mes réponses. Faut pas prendre tout au sérieux ce que je vous dis, surtout quand je réponds à des choses. Mais voilà, team premier degré, si vous êtes très premier degré, déjà euh, que la vie c'est triste, alors en premier degré.. Euh... Il y a Clem qui dit société, le poil est sale, la science, le poil est protecteur. Je préfère côté science. Bah oui, d'un côté si on a des poils, c'est pas pour nous emmerder. Il Y'a rien qui est fait pour nous emmerder sur notre corps. Toi, lol, t'as un plan cul en vrai. On a compris un bon coup. Ha <rire> Bah, je sais pas, t'as qu'à demander à ton frère. Hein. Je suis sûre que cette blague, elle vous a outré parce que je suis une meuf. Oui, aujourd'hui, on va parler beaucoup de sexisme. Parce que, bien évidemment, on va passer au fond du fond du panier. On n'appellera pas ça l'élite vous voyez ce que je veux dire. Juste avant, je veux juste préciser deux choses. Il euh, y a eu des trolls qui ont commenté et il y a eu euh, des gens religieux parce que pour eux euh, les poils c'est sale, etc. etc. Je suis désolée, euh, religion ou pas, je trouve que votre avis pue du cul. Hein, je vous le dis, hein, c'est même pas pour critiquer la religion autre, dans le sens où vous avez des poils et venir oser prétendre qu'une meuf est sale parce qu'elle a des poils, mais vous êtes quoi vous si une meuf est sale Vous êtes poilu, vous avez des poils dans le dos, vous avez des poils sous les bras, vous avez des poils dans l'arrêt du cul, vous avez des poils en bas du dos et nous on doit se taper vos poils partout et fermer nos gueules. Si pour vous les poils c'est sale, que ça soit un homme ou une femme. Vous êtes sale, point. Pour moi, les poils, ce n'est pas sale. Moi, euh, j'ai pas forcément beaucoup de poils, je suis pas fan de poils, j'aime bien me raser et tout ça. Mais euh, que mon mec ait des poils ou non, je m'en bats la race. Que moi j'ai des poils ou non, je m'en bats la race. Il y a une incohérence totale, vraiment. Genre, on n'est pas des, des meubles, on n'est pas des, des plantes vertes, on n'est pas des tableaux, on est des êtres humains. Peut-être que c'est dans la religion, j'en sais pas. Ou c'est peut-être pas dans la religion. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais répondre et lire un peu les commentaires. Voilà. Alors, Yoann qui dit wa, elle dit au KLM qu'elle a un plan cul. Pété des rires. Déjà, j'ai pas dit que j'avais un plan cul. Bah, tu sais, quand tes potes ils disent qu'ils ont des plans cul bah, il y a bien des meufs derrière. Donc, euh, ouais, il y a des meufs qui ont aussi des points cul. C'est logique. Alors, Blandine qui a mis mode lancé par la fille de Madonna que toutes les féministes reprennent pour nous dire j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps. Humour, méchant ou gentil, j'en sais rien. Encore une fois, je suis féministe et je me rase. Voilà. Comme quoi, Blandine, tu dis pas forcément des choses très intelligentes. Après, il y en a à qui j'ai répondu, il y a un mec qui m'a mis putain de cancer et j'ai répondu, mais genre après, ça c'est du troll. Genre, je réponds au troll, on se en fait 2-3 blagues et puis bonne journée, au revoir, c'était rigolo, ça nous a pris 5 minutes chacun. Voilà. Patrice qui me dit crasseuse avec un petit bonhomme. Qui euh, vomit. Quoi qu'il en soit, vu qu'une femme a moins de poils qu'un homme, je serai toujours moins crasseuse qu'un homme. J'essaye à travers les commentaires pour les plus euh, que je sais que c'est pas forcément du troll, d'essayer de vous faire comprendre et de vous mettre à notre place à nous. Parce que vous, vous avez votre position d'homme, euh, déjà vous êtes supérieur dans plein de choses, et en plus de ça, vous ouvrez vos gueules. C'est ça qui est pire, putain. Vous avez déjà tous les privilèges et vous ouvrez vos gueules. Super. Alors moi, je traîne qu'avec des mecs. Hein. Je vous le dis, euh, ouais, t'es féministe, tu craches sur la gueule des garçons, etc. Je ne traîne quasi qu'avec des mecs. Tous les mecs ne sont pas débiles, je vais pas les crier, euh, tous les mecs sont pareils, etc. C'est pas vrai, j'ai des potes qui sont très cons, j'ai des potes qui sont beaucoup moins cons Mais je ne pourrais pas dire tous les mecs sont tous les mêmes Mais quand je râle etc c'est pour vraiment casser le mec macho en fait C'est pas le mec lambda qui s'en bat les couilles mais vraiment le macho Et qui dit ouais les féminites c'est des féminazis etc etc Des fois je me demande si dans le fond vous avez pas peur qu'on soit meilleur que vous C'est pour ça que vous voulez pas qu'on soit égaux non mais moi aussi je peux être une connasse c'est une chose hein. Mais bon moi je suis vraiment pour l'égalité homme-femme à tous les points. Non mais faut arrêter de croire qu'on est des petites choses fragiles, on est des sucriers. Faut pas dire de gros mots, pas trop s'habiller, mais pas trop se couvrir non plus. Faut pas trop sif, faut pas trop se maquiller, faut pas trop se coiffer, faut sentir bon, faut sentir la rose, faut pas péter, faut pas faire caca, faut se raser, faites comme ça. Et bien sortez avec des poupées brades. Genre vous achetez des poupées gonflables, vous la foutez dans votre salon, vous l'habillez comme vous voulez, ça a pas de poils, ça rase pas, vous la ken quand vous voulez et vous nous cassez pas les couilles à nous. Après je dis ça, les mecs comme ça ils trouveront bien des femmes qui seront d'accord avec ce qu'ils disent. Tant mieux pour eux après tout. Moi non. Un garçon qui m'a mis la propreté bien des anges et la saleté de Satan Starful. J'ai répondu c'est pour ça que tu es sale avec tes poils, avec un petit cœur. Et là le mec m'a dit excuse moi jeune mais la pudeur tu connais cela ah, encore une fois, la pudeur, c'est une vision qui est totalement obsolète. Il hein. n'y a pas de définition à la pudeur. Chacun a sa vision de la pudeur. C'est comme euh, tout, avoir des valeurs, avoir des principes, etc. Chacun ses valeurs, chacun ses principes, chacun sa pudeur. Si la tienne est la juste, bah, tant mieux. Si toi, tu as tes valeurs, tes principes et tout ça, trouve une personne qui a les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi. Viens pas emmerder ceux qui sont pas d'accord. On est, on est, énormément sur une terre. Viens pas me casser les couilles. Il y a une personne qui est pas d'accord avec toi. Mais je viens pas vous dire, toi, trou du cul, tu penses pas comme moi, tu vas crever en enfer. Tant mieux si tu penses ça. Mais occupe-toi de ta vie là. Arrêtez de vous occuper de la vie des gens, de la virginité des de occuper vous de vous parce que venant d'une femme c'est dégueulasse. Ne me sortez pas, tu es sexiste parce que ça a toujours été comme ça euh, et cité si dans les livres religieux. Alors, moi j'ai répondu avec ma débilité légendaire parce qu'en fait, quand on me dit des choses comme ça, en fait, je m'adapte au discours des gens et je ne pense pas ce que je réponds mais j'essaye de faire comprendre à la personne. Je, je dis la même chose de la personne mais avec d'autres propos. Oui, les hommes sont Satan. Je suis d'accord avec toi Vous êtes sale Et vous traînez dans la terre Pour nous faire bouffer Pendant que nous tranquilles à l'ombre On nettoie un petit peu la maison hein Bien évidemment c'est pas vrai Une femme même à l'époque Ça avait rien droit de faire C'était obligé de rester à la maison Ça fuit la merde Mais j'ai sorti ça comme en mode euh, On est tranquille Pépouse à la maison Ce qui n'est absolument pas le cas Me dis pas que c'est sexy Ce que je suis en train de dire Puisque c'est comme ça depuis le début Et j'ai terminé avec un Bah Demande-toi pourquoi t'as des poils comme mon chien Oui, c'est un peu piquant, certes, hein. Mais après tout, euh, vous avez des poils, vous êtes des animaux. Les femmes, elles sont pas de poils, elles sont des êtres supérieurs. Et vous, vous avez des poils, vous êtes des êtres inférieurs. C'est ce que vous me dites, en gros. Vu que les poils, c'est sale, bah vous, vous en avez, vous êtes des animaux, vous êtes encore primitifs. Alors, il y a quand même, dans tous ces commentaires, il y a quand même des mecs, vraiment, qui nous disent « Moi, ça me dérange pas les poils sur une femme. » Vraiment, il y a vraiment des mecs qui disent ça. C'est pas, pas un truc, c'est pas une... Une blague, il y a vraiment des mecs qui disent ça. Attends, il y a quand même Thibaut qui vient de mettre un truc. Mais vraiment, les gars, on est tous dotés d'un cerveau à la naissance, vous savez, un cerveau là-dedans. Il faut le mettre en on. Le mec, et je suis pas sûr que c'est un troll, il a mis Niveau propreté, c'est sale, surtout quand vous transpirez. Bah oui, parce que toi tu transpires pas, non Un homme ne transpire pas beaucoup plus qu'une femme en plus de ça. Bah oui, c'est dégueulasse quand vous transpirez vous aussi. La transpiration de base, c'est naturel, mais c'est dégueulasse. Et quand vous êtes des hommes, vous transpirez deux fois plus que les femmes. Et est-ce qu'on vous casse les couilles Encore une fois, j'entends pas non non non Jason qui nous dit je voulais juste que tu nous montres ton petit minou alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, franchement t'as 25 ans et tu utilises petit minou ah non mais vraiment euh, ça c'est des meufs petit minou je suis morte franchement Mais moi je dis pas ça les gars je suis sur youtube hein je suis pas chez votre mère je suis pas chez vous je peux pas dire oh ta grosse chatte et tout ça je suis désolée hein je... voilà c je suis censurée par youtube quand je dis des mots donc bien évidemment euh, petit minou ça peut-être paraît débile mais euh, c'est la seule moyen que j'ai trouvé pour vous parler d'une grosse chatte Dylan, Clément, alors Désolé, hein, j'affiche les gens. Je suis désolé, m'en bats les couilles. Dylan qui met, vu ta gueule, on a l'impression que tu te rases jamais. Et ben vu la tienne, euh, je veux même pas répondre à ce commentaire. Sabou qui demande, t'as pas honte Bah, si on peut, j'ai honte, honte de vivre dans une société avec des trous du cul comme toi. Sincèrement, ouais. Les meufs, vous plaignez d'être célibataire parce que voilà, la débrouille, ça y est, ça coûte cher. Est-ce que j'ai rigolé Non, c'est pas marrant. Il y avait des blagues drôles là-dedans, mais toi non. Toi, toi tu fais pas rire Bon clairement la meuf c'est un 5 sur 10 Alors si en plus elle est poilue laisse tomber ça fait un 2 sur 20 Je vais vous dire un truc Vous êtes qui pour penser que j'ai besoin de savoir combien vous mettez Vous croyez que genre il y en a qui ont dit Ouais euh, si tu continues comme ça jamais tu vas baiser euh, Ouais t'es un 2 sur 10, t'es un 5 sur 10 Bref comme sur JVC Mais vous êtes qui à penser que j'en ai quelque chose à foutre de ce que tu penses Et mon avis reste le même pour tous les mecs qui se permettent de donner des notes à des meufs ou à des mecs qui ne connaissent absolument pas votre existence Et qui vous ont rien demandé J'ai mis T'as cru que j'essayais de plaire à ta sous-catégorie de gros fils de chien Hum, quelle prétention Et j'ai fini par, même pas, je touche avec un bout de bois les mecs qui ont ton cuir. Mais vous avez une prétention, un égo surdimensionné pour penser qu'on en a quelque chose à foutre Que vous nous donnez 3, 2 ou 7 Et euh, pour terminer avec ça, je voulais quand même vous remercier de, bah, de vous inquiéter pour ma vie sexuelle, pour ma vie sentimentale, pour mes odorats, etc. Pour penser que euh, je dois être notée parce que vous savez, vous le faites pour moi, hein, c'est bienveillant, etc. Je m'en bats les couilles. Euh, voilà, désolé. Ah, oh, une fille qui rote Du coup, c'est peut-être pour ça que ça me touche pas parce que moi je, je, je vraiment, j'ai vraiment les pieds sur terre et je sais où j'en suis, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Comme je vous ai dit, la beauté c'est pas forcément ma plus grande qualité, mais j'ai l'humour, j'ai l'autodérision. En tout cas, euh, voilà, vraiment vraiment je veux pas que vous preniez mes chances que je vous ai dit, j'essaie juste de faire comprendre à certains que les poils, si c'est dégueulasse sur les femmes, c'est aussi dégueulasse sur les hommes et qu'en vrai de vrai, on s'en bat les couilles. Si vous avez envie de vous raser, rasez-vous, si vous avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais arrêtez de vous imposer des choses pour des hommes et croyez-moi, il des hommes qui aiment les poils, et si un mec n'aime pas les poils, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble si vous aimez les poils et pas lui, vraiment ne changez pas pour quelqu'un, soyez vous, moi perso je me rase, euh, voilà je vais pas ne pas me raser pour être féministe, voilà encore une fois parce que voilà, soyez vous-même, soyez vous et ça c'est vraiment un message sérieux, arrêtez d'écouter les gens, vivez pour vous, de toute façon il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec vous, donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao